Ma tête. Ah. Mais où est-ce qu'on est, qu est Hey, Mew, Flynn, Aladdin oh. réveillez-vous Quoi Que, que... Ah. Non, mon argent. Laissez-moi mon argent. Je ne veux pas qu'on me l'enlève. Pardon. On est où là euh, Je ne sais pas. On a l'air d'être dans une infirmerie. Bravo. Et à quoi tu vois ça Bah. <coughs> Au lit sur lequel nous dormions, et le logo en face là. Mmh, oui, je vois. Tout un en faisceau l'indice. Euh, tu te fous de moi en fait là. Non nain, nain, nain, nain. Connard. Oh. Et Bambi, il est où Et Abou, il est où Abou Et si on allait voir dehors Waouh Et on est où Ah, je vois que nos invités sont réveillés. Vos invités Mais, mais on est où Je me souviens qu'on était dans la caverne... Dans la caverne aux merveilles et elle s'est effondrée, je sais, oui. On vous a recueilli alors que vous étiez encore inconscient. Ah bah c'est cool, merci. Enfin, tout ça, ça n'explique toujours pas où nous sommes. Posez-vous là. Alors Alors, vous êtes ici dans les caves d'Agraba. Un repère secret pour notre clan. V votre clan Le clan des chips avariés. Des chips avariés Oui, bah, il nous fallait un nom, et c'est le seul qui nous est passé par la tête. Parce que, justement, nos chips étaient avariés. Ah, moi je trouve ça cool. Eh J'aime bien ce genre de nom. Je me souviens qu'au début de Tuti ouais, ouais, je voulais qu'on change bien de nom bien. pour les bières à la main ouais, non, avant qu'on soit trop connus. Mais euh, typo n'a jamais voulu. Euh, bon, jamais su pourquoi. Ouais, on se demande pourquoi. Ouais, mmh. bah il m'a baratiné que ce nom avait une valeur sentimentale et. Ouais, franchement c'est super cool tout ça. Je suis sûr qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais à vrai dire, j'en ai rien à foutre Eh bien, vous savez vous faire respecter. Euh, sinon, moi j'aimerais bien savoir où est Bambi. Bambi Un petit fan qui parle J'adore l'asticoté. Comment C'est un de vos amis ah, Ami, c'est un bien grand mot, mais. Si, bien sûr que si, que c'est notre ami Allô Allô Euh, je crois qu'il a bugué. Vous. Ah, Vous... Y a un son là qui sort Vous. Vous. Vous. Vous, Vous... Vous êtes des ennemis Allez moi je les connais pas, hein. je savais pas, je les ai rencontrés par hasard Oh là là, je vais buter non, On n'en pas le temps là Vous allez mourir C'est des espions du pays imaginaire Quoi Mais pas du tout, il est taré celui-là Euh, moi je préconise d'utiliser la méthode typo. Euh, laquelle La fuite Mais non, moi je veux tous les battre Flynn Bon, d'accord Mais on récupère Bambi pour que je puisse passer mes nerfs dessus, alors Regardez, là oui, bon Vite, dépêchez-vous Et voilà, c'est libre Oh, merci Allez, go Il se je rapproche rétale, rétale, la Là, regardez de hein Une ouverture Suivez-moi de... Je me demande vers où mène ce couloir. À la sortie, j'espère. Pas ah, perdu à une intersection. Oh, mince Gauche, droite ou tout droit À gauche À droite oh. Pas. Ça me rappelle quelque chose. Bon, allez, à droite. Ah ah oh non, un piège Qui l'a activé Ah, c'est pas moi Pas moi non plus Alors ça ne peut être que... Chut Comment ça, chute Tais-toi deux minutes Allez, dépêchez-vous Bon, et maintenant, on fait comment pour sortir Euh, aucune idée. Moi si. On va utiliser ceci. La lampe magique. Et tu l'as récupérée Mais comment t'as fait Magie, magie et vos idées ont du génie Millénaire! Ça vous flanque un de ces torticolis. Tiens, c'est bizarre. On m'avait dit que je serais réveillé par une seule personne et là, vous êtes trois. Plus un fan. Eh bah là, on est trois et c'est tout. Ouais. Oh, j'ai l'impression d'avoir pris du poids, moi. Regardez-moi ce profil! Est-ce que j'ai l'air plus gros? On s'en fout! D'accord, je vois le genre. Autoritarisme et dictaturalisme. Pas de problème, tu es mon maître et je respecte ton choix. Puisque je suis le génie de la lampe Vite, dis-lui qu'on veut sortir d'ici Attends, tu vas voir. Bon, vous voyez les gens, il ne peut pas nous faire sortir d'ici. Quoi Faites ce que je dis Comment ça je ne peux pas vous faire sortir d'ici Je peux exaucer trois vœux pour vous. Allez, laissons-le. Je savais que c'était inutile. Maître. Je crois que tu n'as pas bien compris ce que j'avais à t'offrir. Assis-toi là avec tes amis et laisse-moi éclairer ta lanterne si Alibaba a 40 voleurs chez Razad la de cœur. Toi maître, tu es encore bien plus fort car tu possèdes un truc qui ouvre les portes Tu as le pouvoir, raffile le des gants, allume la mèche, tu seras gagnant comprends oh, rien Ça va un... faire boum, enfin, tout ce qui te chante, tu peux l'avoir. voir, faut en cette lampe et je dis Maître Flynn très cher, je vous offre aujourd'hui Un dessert du tonnerre, un éclair car je suis votre meilleur ami je ne comprends rien du tout et je ne bouffe pas d'éclairs Il faudrait que tu revoies tes pouvoirs parce que là ça va pas le faire Maître Flynn, je suis à votre service Ordonné au roi, au Flynn C'est un plaisir de vous servir, dites-moi ce que vous, vous voulez Nous tous à Agrabah, nous tous devons partir Je ne sais pas comment te le dire mais on se débrouillera sans toi Je suis un génie Restez bien ici Mon tour favori C'est de partir d'ici Je sais même faire Bouh Tu vois Ce que je fais Et quand je dis abracadabra On s'éclate et on disparaîtra Par magie Hey Salut les amis Excusez-moi, mais mon maître m'a demandé d'exaucer pour lui trois vœux. Alors, si vous pouviez m'aider à les réaliser en vous abonnant à la chaîne, en aimant et partageant la vidéo, et en allant sur le site web, je vous serais très reconnaissant. Allez, ciao